Bonjour à tous et pour certains, bonsoir. Donc c'est Nkabib Yamou Junior, voilà votre youtubeur informateur sur la voilà, technologie Sigor et e -Bours. Donc aujourd'hui encore pour les nouveaux bacheliers, toujours, voilà, nous nous battons à publier donc les, les informations pour leurs éclairer, voilà, un peu plus. Donc nous sommes encore sur un sujet houleux est très embêtant pour certains bacheliers qui ne connaissent pas et d'autres qui sont encore en province, qui ne sont pas encore descendus. Et aujourd'hui, le sujet est « Être orienté par Sigor signifie-t-il qu'on a l'accord de bourse ?» Ou signifie-t-il qu'on aura la bourse par l'ANBG, bien sûr Être orienté par Sigor signifie-t-il qu'on aura forcément la bourse accordée par l'ANBG C'est le sujet aujourd'hui, alors qu'on va... Essayer de les développer en deux, deux minutes, deux, trois minutes. Donc, c'est quoi être orienté à ce corps et c'est quoi avoir euh, la bourse, c'est quoi être en accord de bourse avec MBG, Deux choses différentes. Le SOSUP, comme je disais dans notre vidéo précédente, c'est le secrétariat d'orientation pédagogique que l'État a mis en place pour chaque établissement public. C'est pour orienter et mieux orienter les jeunes Gabonais hein, et être là, s'opposer donc, on va dire, pour s'opposer au moins à, au chômage et à la flambée. Et aux, on va dire aux, aux populations ou encore aux élèves, aux effectifs pléthoriques dans chaque établissement. Parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il voilà, y a des effectifs très pléthoriques. Voilà, il est mieux d'orienter désormais chaque étudiant. Donc voilà pourquoi ils ont mis en place le SOZUP pour orienter les élèves. En ce qui concerne votre cas étudié en 2021, on vous a orienté, certains sont orientés dans certains établissements privés. Je ne vais pas bien d'être orienté dans un établissements privé, Et il y a certains qui sont orientés dans des établissements publics. Donc on aura le cas, je vais aller un peu plus vite, ceux qui sont orientés dans les établissements publics. Je répète, si vous êtes orienté dans les établissements publics, je prends l'exemple de l'Institut de Gestion et ITO. Si vous êtes orienté à ITO, c'est un établissement public. Ça veut dire que lorsque vous êtes orienté à ITO, vous n'aurez plus à payer les frais de scolarité parce que l'État va le payer pour vous. Vous avez été orienté là-bas par l'État. Ils vont s'occuper de payer vos frais. Ce que vous aurez seulement à payer, c'est les frais de scolarité. Les frais de scolarité. Donc ça, c'est pour ceux qui sont orientés dans les établissements publics. Et donc, pour ceux qui sont orientés dans les établissements publics, comment faire pour avoir la bourse Alors là, c'est durant leur cursus scolaire, lorsqu'ils auront leur attestation de scolarité, montrer qu'ils sont bien inscrits dans l'établissement public, et lorsqu'ils auront leur carte d'entité scolaire, bien sûr d'étudiants, ils iront donc prendre leur carte d'étudiant et leurs attestations de scolarité, qu'ils vont désormais amener vers l'ANMBG. On ne va plus à NBG physiquement, on le met désormais dans notre compte e-bourse. C'est en ce moment que la décision de NBG va peser pour soit vous accorder la bourse logiquement ils doivent forcément vous accorder la bourse c'est un établissement public donc ça c'était pour ceux qui sont orientés dans les établissements public pas trop le problème mais le problème ceux qui sont orientés dans les établissements privés alors qu'est ce qui se passe lorsque vous êtes orienté dans les établissements privés on dit bien établissement privé alors le privé synonyme de, de revenus il faut forcément avoir de l'argent pour aller dans un privé alors lorsque l'État vous envoie dans un privé ça ne signifie pas quand je dis l'État vous envoie, quand le secrétariat d'orientation SOSUP vous oriente vers un privé, il faudra au préalable, c'est-à-dire avant d'aller s'inscrire, parce que vous n'allez pas vous inscrire comme ça, il faudra d'abord au préalable passer dans ces établissements privés. Vous irez dans les établissements prendre des informations. Ce n'est pas pour aller s'inscrire, parce que vous n'aviez pas encore l'argent pour vous inscrire. C'est l'NBG qui doit vous accorder cet argent-là. Et l'ANBG pour vous accorder cet argent, il y a encore d'autres critères. Alors, vous irez dans ces établissements privés. Vous allez simplement prendre des fiches de préinscription. Une fiche de préinscription, c'est simplement une fiche à remplir où vous mettrez vos informations d'étudiants. Et ces fiches-là, vous allez les ramener vers l'ANBG pour avoir la bourse. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Quand vous allez ramener ces fiches des établissements privés, vous allez les mettre dans vos comptes e-bourse. Vous les mettrez dans vos comptes e-bourse, je répète. Si l'NBG ne vous accorde pas la bourse, vous n'irez pas vous inscrire dans ces établissements. Si l'NBG ne vous accorde pas la bourse, je répète, vous n'irez pas vous inscrire dans ces établissements. Par contre, si l'NBG vous accorde la bourse, vous irez vous inscrire. Donc c'est ça la nuance. Si vous n'avez pas la bourse, vous n'irez pas apprendre dans ces établissements privés parce que vous n'avez pas d'argent. En réalité. Le danger, c'est que si vous aviez été orienté dans deux écoles privées, vu qu'il y a deux choix pour l'État et que vous choisissez une école privée, vous allez là-bas. Vous n'êtes pas. La NBG ne vous accorde pas la bourse et vous n'avez pas le droit d'aller dans une école. Comment vous faites Vous allez rester à la maison parce que, en réalité, vous n'avez pas d'argent pour aller vous, vous inscrire parce que la NBG vous, ne vous a pas octroyé la bourse. Et là encore, c'est ce que j'ai dit vous devriez faire un recours. Et ça fera donc l'objet de notre prochaine vidéo. Vous devez faire un recours parce que c'est l'NBG qui doit vous accorder la bourse pour aller apprendre dans cet établissement privé. Sinon, en réalité, vous serez contraint de faire un recours. Donc, c'était un peu pour éclairer sur ce sujet. Merci encore d'avoir regardé ce tuto. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. mis dans un mood Comme un enfant je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux Ne peux comprendre qu'il se passe entre toi et moi Oh tout cet qu'un moi me fait perdre la tête Oh qui pouvait, qui pouvait, pouvait me relever d'où j'étais Tout entier tu t'es donné pour me Pour me sauver